Si les mots soutien, accompagnement, bien-être, santé et ou nutrition vous interpellent, c'est que vous êtes au bon endroit. J'ai souhaité créer un réseau, un réseau interactif où l'humain est au cœur de la relation. Je suis Nathalie Maire, fondatrice de la méthode Maire et coach neurocomportementaliste en nutrition. Depuis plus de 20 ans, je suis passionnée par le comportement de l'humain et j'ai moi-même été en surpoids. J'ai voulu comprendre pourquoi je prenais du poids et surtout pourquoi les régimes ne marchaient pas sur moi. J'ai pour cela fait beaucoup de formations, compris à travers la physiologie de l'humain, la biologie cellulaire, les comportements cognitifs et comportementaux et bien sûr avec un travail avec les médecins, notamment des médecins en chirurgie gastrique qui travaillaient avec eux-mêmes avec des personnes qui étaient en surpoids et en obésité morbide. Pourquoi effectivement et comment est-ce qu'on pouvait sortir de cet enfermement du poids la méthode mère, c'est une méthode qui permet de perdre du poids durablement sans faire de régime. Le principe, c'est de comprendre que la solution ne se trouve pas dans l'assiette mais dans la tête. Le régime alimentaire n'est pas la solution. Nous sommes issus de quatre générations de personnes qui font des régimes et pour autant, ce dont on s'en rend compte, c'est qu'en fait, le surpoids continue à progresser. En travaillant sur cette méthode, en comprenant les mécanismes, en travaillant sur le comportement en lien avec l'alimentation, ce qui pousse à manger, et eh bien j'ai mis au point une méthode qui me permet de perdre du poids sans faire de régime. Si j'ai souhaité créer ce réseau, c'est pour deux raisons principales. La première, c'est parce que je me suis rendu compte, et notamment pendant ma formation de coaching, que les personnes avaient un beau talent un beau savoir-faire, une envie de transmettre, une envie d'accompagner, mais que finalement, une fois la formation terminée, eh bien, elle se retrouvait avec une jolie formation, et puis elle ne savait pas se vendre, elle ne savait pas se positionner sur un marché, elle ne savait pas comment en fait, porter l'information de ce beau savoir-faire auprès du grand public. Alors tout simplement, de par ma formation initiale, eh bien effectivement, j'ai appris à faire ça. Donc il m'a semblé naturel et normal que je puisse en plus de communiquer un métier et un savoir-faire, également aider les personnes au niveau commercial, au niveau communication, pour qu'elles puissent elles aussi en vivre. Le réseau de partenariat de la méthode mère prévoit une formation initiale dans laquelle vous allez être formé au métier de coach neuro en nutrition. Cette formation, je l'ai voulu accessible au plus grand nombre. Elle se déroule sur plusieurs sessions. Dans la première session, nous allons poser les bases, de, du neurocomportementalisme. Dans la deuxième session, nous allons travailler sur tout ce qui est le comportement en lien avec ce qui a pu être appris et conditionné, c'est-à-dire à la fois les comportements instinctifs et les comportements en lien avec ce qu'on peut avoir, savoir sur les régimes, etc. Et la troisième partie va travailler essentiellement sur les comportements de stress et les comportements conscients et inconscients. Et bien sûr, en plus de la formation de neuro-comportementalisme, vous allez être formé au métier de coach et aux techniques de commercialisation pour pouvoir vous vendre et vendre la méthode. Alors, qu'est-ce que le métier de coach Le métier de coach, c'est un métier qui, aujourd'hui, est très, très galvaudé. Tout simplement parce qu'à partir du moment où quelqu'un décide d'accompagner l'autre ou le suit dans, une, dans un domaine d'activité, quel qu'il soit, et eh bien, effectivement, cette personne se dit coach. Donc, aujourd'hui, c'est un métier particulier, c'est une façon de faire, c'est un apprentissage, c'est une formation. Le métier de coach neurocomportementaliste en nutrition, coach neurocomportementaliste en nutrition, est un métier qui fait appel au coaching. Nous ne sommes pas des psychologues, nous ne sommes pas des psychiatres, nous ne travaillons pas dans le passé pour comprendre le présent, nous sommes dans le présent pour amener vers le futur. Nous ne sommes pas là pour comprendre les pourquoi je me retrouve dans cet état-là, mais plutôt comment je sors de là. La spécificité neurocomportementaliste est tout simplement parce que nous allons travailler sur les neurocomportements. Alors, qu'est-ce qu'un neurocomportement Pour faire simple, c'est tout simplement ce qui est en lien avec le cognitif et le comportemental. Le cognitif, c'est la connaissance, le comportemental, c'est comment je, comment je vais me comporter. La nutrition, pourquoi Tout simplement parce que j'ai compris à travers les différentes formations que j'ai pu avoir qu'effectivement, il y avait également à travailler sur la nutrition et notamment sur les comportements en lien avec la nutrition. Le métier de coach neurocomportementaliste en nutrition est un métier d'avenir. Parce qu'en fait, il s'appuie sur les dernières recherches scientifiques, sur la neurologie et sur la physiologie, mais également sur toute la biologie cellulaire de l'humain. Donc ces techniques qui sont aujourd'hui des techniques de pointe sont apportées auprès du grand public à travers cette méthode. Mon objectif en créant ce réseau a été de démultiplier mon savoir-faire et également de créer des emplois pour le bien-être de tous. Si ce que je viens de dire vous interpelle, si vous avez envie d'être coach, si vous avez envie de vous reconvertir, si vous avez envie de changer de métier, si vous voulez apporter un complément d'activité à ce que vous faites, s'il vous plaît, prenez contact avec moi, nous verrons ensemble les détails.